Départ de cette première épreuve, 1600 mètres à parcourir. Avec Slightly Scottish sollicité, King's Empire, Mystery Roller, Biometric, Zantos également bien parti à l'intérieur. Alors King's Empire qui insiste pour diriger les opérations avec Slightly Scottish qui garde la corde. Zantos en troisième position à son extérieur, Mystery Roller, Biometric en dehors bus Ensuite en troisième épaisseur, David avieta King's Story à l'arrière avec Hit the Greeny. Groban qui ferme le cortège bientôt au tombeau Malartic avec un uh, slightly scorté chez Swapnil Rama qui dirige les opérations uh, de longueur d'avance sur King Sempaya qui s'est installé en deuxième position sur les bars. Zantos uh, idéalement placé, uh, il est troisième. Ça mène Misty Roller, Biometric, on retrouve Blonde uh, Blunderbuss uh, en épaisseur toujours à Daredevil à Vieta. The Green en embuscade, King Story et Groban ferment toujours le cortège à 600 mètres de l'arrivée. Bientôt à la rue du gouvernement avec Slightly Scottish qui creuse un peu l'écart. Trois longueurs d'avance sur King's Empire déjà sollicité en deuxième position. Xanthus qui attend son heure. Ensuite, à deux trois longueurs, on retrouve Biometric, Blondebus lancé, Misty Roller à l'arrière, Daredevil à Vieta. Donc les autres auront à travailler notamment. Uh, Groban à l'entrée de la ligne droite finale, en pleine ligne droite ascension, surprise avec Slightly Scottish et Swap Nilrama uh, qui est parti donc, toujours trois longueurs d'avance sur uh, King's Empire et les autres. Uh, mais visiblement, ils ne reviendront pas sur Slightly Scottish, uh, l'Outsider qui va causer la surprise dans cette première course devant Santos Biometric King's numéro 2. Départ de la deuxième épreuve, alors on se bouscule un peu, y compris le favori béni des dieux, et elle avance donc... Master Mariner, il y a Oxford Blue très sollicité. Master Mariner à l'extérieur va tenter de passer devant Oxford Blue, Ruby Spirit, Lead Singer en quatrième épaisseur. Puis on retrouve Béni des Dieux, The Time is Now, Supreme Orator et Fair Banks. Alors pour l'instant, Robbie Spirit ne laisse pas le soin à Master Mariner de passer devant lui à l'approche du tombeau malartique. C'est fait, Raid One Power sur so Master Mariner devant Robbie Spirit. Puis on retrouve Oxford Blue, Lead Singer, il y a Béni des Dieux, The Time is Now, Supreme Orator et Fairbanks avec l'avantage pour Master Mariner, qui pour l'instant dirige le peloton, avec Oxford Blue Lead Single toujours en dehors, Robbie Spirit, puis on retrouve The Time Is Now, Béni les dieux, le favori doit réagir, et puis il y a Fairbanks qui lui va déborder Lead Singer, maintenant, va attaquer à l'extérieur de Monster Marino. Oxford Blue, très bien placé, tout comme Robbie Spirit. The Time is Now, béni des Dieux. Puis on retrouve Supreme Reiter. Fairbanks. Les chevaux vont tourner dans la ligne droite finale. Lead Singer, pour l'instant, à l'extérieur de Monster Marino. Oxford Blue est le plus dangereux, complètement à l'extérieur, avec Lead Singer qui est passé en tête de cette épreuve. Robbie Spirit, en pleine piste, il y a Oxford Blue. Et béni des Dieux, le favori à l'extérieur Oxford Blue. Roby Spirit, Roby Spirit a forcé la décision à l'intérieur. Rate. Roby Spirit, Rate, Oxford Blue. Puis on retrouve Fairbanks, Benidete. Padre Pio, Caden Sprite et bientôt le départ. Départ de l'épreuve principale, cette septième course 1600 mètres. Alors avec Fools Gold, Caden Sprite est également bien sorti des boîtes. Count Jack. Est bien parti lui aussi, Edgeton Blue. On retrouve Padre Pio, le favori. À l'arrière, Bag of Tricks et Arizona Silk, Fools Gold qui dirige les opérations. Les fantômes la montée devant Edgeton Blue. Padre Pio est pris pour l'instant en troisième épaisseur. Kenan Spride dans le dos. Lui de Fools Gold, Count Jack. Ensuite, à l'arrière, le gris Bag of Tricks à l'extérieur. L'Arizona Silk, les fantômes la descente, 950 mètres. Un parcourir maintenant pour Fools Gold et Pierre Coronet Padre Pio qui tente de se rapprocher mais se retrouve toujours à l'extérieur. On retrouve Edge in Blue. Caden Spride qui est en parcours idéal sur les bars en 3-4e position. Carn Jack n'est pas mal non plus aujourd'hui. Bag of Tricks se rapproche à son extérieur. À l'arrière, Arizona Silk à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir dans cette épreuve. Fools Gold, Cadence Pride, très, très dangereux. Padre Pio est déjà sous pression. Edged in blue. Bag of Tricks va progresser à l'extérieur de Carn Jack et Arizona Silk. Les choix à bord de la courbe pour entrer bientôt dans la ligne droite finale avec Fools Gold, Cadence Pride à l'extérieur. Bag of Tricks, le gris, va essayer de revenir à l'intérieur. Arizona Silk, Fools Gold, Cadence Pride à l'extérieur qui va faire l'effort maintenant avec Bag of Tricks à l'intérieur. Caden Sprite, Fool's Gold, Caden Sprite, Bag of Tricks tente de bien terminer côté corde, Caden Sprite qui va l'emporter dans Bag of Tricks, Fool's Gold.